Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette Minute Insoumise. Je m'appelle Annie Leca et je suis institutrice retraitée, candidate pour la liste France Insoumise « On est là » sur le canton d'Anceny -Nice saint géréon Notre projet environnemental pour le département, c'est de préserver l'écosystème qui nous permet de satisfaire nos besoins vitaux sans pour autant que notre emprise soit insoutenable. La première cause de disparition de la vie sur Terre, c'est l'étiolement des espaces de vie des animaux et végétaux. Nous voulons protéger la biodiversité, aménager des corridors biologiques et lutter contre l'artificialisation des sols. Nous avons la chance de vivre dans un département dans lequel coule le dernier fleuve sauvage d'Europe. Nous devons préserver les zones humides contre les grands projets inutiles et la bétonisation. L'aménagement et l'entretien des cours d'eau doit être une priorité. L'eau est un des biens communs les plus précieux, nous soutiendrons les collectivités qui s'engagent pour une gestion publique de l'eau. L'agriculture raisonnée est un enjeu vital pour les populations. Nous accompagnerons les nouveaux agriculteurs dans leur installation et leur transition vers une agriculture durable. Pour accompagner la transition vers des mobilités non carbonées, nous proposons de créer ou de sécuriser des pistes cyclables menant aux gares pour soutenir les formules combinant le vélo et le TER, ainsi que d'appuyer la réalisation de voies vertes et de véloroutes pour relier les communes entre elles au quotidien comme dans le cadre des loisirs et du tourisme. Si vous souhaitez formuler une proposition supplémentaire en faveur de l'eau et de l'environnement, vous pouvez le faire sur notre plateforme collaborative, Framavox, dont le lien se trouve. Dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre liste et nos propositions, rendez-vous sur notre site pi-anceni.fi, rubrique On est là!